je vais me présenter. Alors, Franck Truong, magicien, 45 ans, euh, je fais ce métier depuis… Ça fait combien de temps ouais. J'ai commencé il y a 29 ans et c'est mon métier depuis 19 ans. Des études, ouais, ça paraît bizarre mais j'ai étudié quand même. Ouais. J'étais à la fac, j'ai fait des études de psycho et des études pour être prof de sport et finalement je suis devenu magicien. Voilà. Il a fait plus que m'influencer parce que ça a été mon mentor, c'était mon prof de sport, c'est monsieur Christian Schellmann. Christian Schellman qui était professeur de sport au lycée français de Bruxelles, où j'ai fait mes études. Et on allait souvent en déplacement pour euh, des événements sportifs. Il m'a montré quelques tours, ça m'a évoqué des choses, j'avais envie de comprendre. Je vais montrer, La semaine d'après, je tiens, j'ai compris comment tu as fait ». Et c'est devenu mon mentor. Et il m'a vraiment bien initié parce qu'il il m'a appris le, le mouvement vrai. Je lui disais, comment fait disparaître une pièce Il me dit, bah tu prends une pièce, tu la mets dans ta main, sauf que tu ne la mets pas. Voilà. Plutôt que faire des techniques, des tourniquets, des choses que personne ne fait. Personne ne prend un truc et fait, hey, regarde, je prends ma pièce comme ça. Tu prends une pièce, tu fais ça, éventuellement. Mais tu ne fais pas des tourniquets, des, des, des, des moments bizarres, c'est chelou. Voilà. Il m'a appris qu'il fallait essayer de dupliquer les mouvements vrais, mais ne pas les faire. Voilà. Ben avec lui beaucoup, tout seul aussi. J'ai aussi beaucoup travaillé avec Mickaël, on a fait beaucoup de magie ensemble. Il m'a montré beaucoup de tours quand je suis arrivé sur Paris, il y a une vingtaine d'années je pense. travailler donc avec Mickaël Sudinger, avec Bruno Copin aussi, qui est du Nord. On a beaucoup fait de choses ensemble. David Jad, aussi une très bon ami. Bébel aussi, avec qui j'ai pris quelques heures de cours. Deux, trois d'ailleurs, je crois. Qui d'autre Antoine Salambier. C'est un magicien du nord comme moi. On, ce qu'on faisait, c'est tous les vendredis, on se réunissait, et puis on, on, on s'échangeait ce qu'on avait étudié pendant la semaine. Les techniques, il montrait les techniques que lui avait apprises. Et moi je lui montrais les techniques que j'avais apprises. Ouais. C'était un échange, j'étais un groupe de magiciens de deux personnes, un duo. Super. Euh, alors ma mère était super contente. Mon père voulait que je continue mes études. Et c'est quatre ans après que je sois devenu magicien professionnel. Il m'a vu un jour au cours d'un repas, travailler, puis il m'a dit « Ah ouais, tu fais un vrai métier voilà, ». Était... Mais au départ, il n'était pas fan, il voulait que je continue mes études. Et Tandis que ma mère, ça a toujours été ma fan numéro un. Elle a toujours été derrière moi, c'était mon agent, mon manager, c'était tout. Elle, était... Elle a toujours été derrière moi. Parce que j'ai un spectacle qui s'appelle « Tu penses, donc je sais qui » a... qui tourne bien, qui a tourné pendant deux ans à Paris. J'ai joué tous les... toutes les semaines à Paris. Et je me suis dit qu'il fallait passer un cap. Le spectacle, je le trouve très bon. Les gens le trouvent très bon, mais tant qu'on n'a pas un accès une médiatisation importante, les gens ne viennent pas vous voir. Il faut une prod, il faut tout ça, c'est très difficile. Et je me suis dit, si je me montre, ça donnera peut-être envie aux gens de venir me voir. Donc je suis venu, ça a donné envie aux gens de venir me voir, sauf que je ne joue plus. Ce qui est un peu débile, je te le concède. Voilà. C'est un message au manager, si tu regardes ça, c'est con quand même, voilà. Les retombées, alors si on a, on a vendu beaucoup de dates, c'est-à-dire qu'après la première émission, c'est-à-dire le, les auditions, on a vendu beaucoup de dates, beaucoup de professionnels s'y sont intéressés, ça c'est très bien. Mais c'était, moi le, le but de, de cette émission, c'était pas vraiment de développer le réseau professionnel, C'est bien d'avoir des dates en plus, c'était surtout d'ouvrir au grand public. Parce que chez les professionnels, je travaille déjà beaucoup, pour les entreprises, beaucoup d'agences avec lesquelles je travaille, ça c'était bien. Mais je voulais que dans ma salle, il y ait du monde parce qu'à Paris, c'est très dur. Je ne sais pas combien de spectacle par jour, c'est très très dur. À Avignon, le Festival d'Avignon que j'ai fait plusieurs fois, on était quasiment toujours complet. C'est très bien, ça marche bien. À Paris, c'était un peu plus dur. J'avais une salle de 120, on faisait peut-être 70 de moyenne, ce qui est très bien. Mais j'aimerais avoir une salle de 300 et faire 200 de moyenne. Et peut-être qu'avec un grand talent, c'était possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens après qui sont venus sur le site. Mon site a été saturé après les premiers le premier passage, parce que les gens voulaient savoir qui était Franck Truyon ou qui était le James Bond Asiatique pour la deuxième, deuxième passage. J'ai regardé James Bond Asiatique, c'est tombé sur moi. Et donc, c'est ça, je voulais vraiment qu'il y ait plus de monde. J'ai joué hier à Lyon, à Pusignan pour être précis, et la moitié de la salle était venue parce qu'il m'avait vu un incroyable talent. Donc, c'est que ça a un impact. Alors, je ne sais pas comment le mesurer exactement, parce que je ne joue plus à Paris, mais j'aurais pu le savoir. Si j'avais eu encore ma salle, je pense que ça aurait pu faire un bon, mais on verra. On va... Ça coûte cher quand même de jouer à Paris, il hein. faut le savoir pour les jeunes qui veulent se lancer. À Paris, on ne gagne pas d'argent, sauf si on est une méga-star, quand on joue dans une salle. On... Ça fait une vitrine, c'est de la pub, c'est très difficile de gagner de l'argent comme ça. On gagne de l'argent dans les galas. Dans une salle, à moins de s'appeler Eric-Antoine, tu ne gagnes pas d'argent. Enfin, je pense. Non, j'en suis sûr, mais... Ah oui, ton empalmage, c'est pas terrible, mec. Hein. Bref. Et... Faut le travailler, hein. Ah, la honte, là. Tiens, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, là. Nanana, c'est déchiré, ramasse-la, là, là, ton empalmage. Euh... Oui, oui, oui. bah En fait, tous les magiciens, on se connaît. On se connaissait, hein, les French Twins. On se connaissait parce qu'on a travaillé un petit peu sur leur numéro, le premier. Je le trouvais très bien, mais je trouve que les deux suivants ont été exceptionnels. Ils en ont fait je serais belle. Après, j'ai vu une. Une vieille dame qui danse, je crois que c'est pas dit, je sais pas si vous avez vu. Alors c'est génial parce qu'avec ma compagne, on l'avait les... on, on, on, on vu sur YouTube, on regardait, ils ont trouvé ça génial, puis nous me sommes retrouvés dans les loges avec elle. Enfin, quand tu dis ça, de se retrouver avec elle dans les loges, ça fait un peu bizarre, mais. Enfin, bref. C'est pas ce que vous pensez, voilà. Et il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, je ne sais pas si vous, avez... si vous connaissez une émission que à laquelle j'ai participé qui s'appelle La Grande Illusion. C'est une émission qui, qui, qui a 10 ans maintenant. C'est une émission où il y avait Sébastien Caversini, il y avait Senzo, donc Vincent Bruno, il y avait euh, Léonard Confino ou Alex Filiès, parce c'était l'une des deux au départ, et moi-même. Une émission de caméra cachée, comme surprise-surprise, on piégeait les gens. Il y avait une plus-value magique. Ça fait les beaux jours de France 3. Et comme ce sont les anniversaires des 10 ans, peut-être. Voilà, je ne peux pas en dire plus, j'en ai déjà dit beaucoup, mais peut-être. Ça, autre projet, je vais réécrire un nouveau spectacle. Enfin, vous en voutez, vous n'avez pas vu, vu l'ancien déjà, mais ce sera l'occasion. d'être pas venu, hein Faire, t surtout quand tu n'es pas venu, mais tu aurais vu que moi, il y a un tapis pour les pièces. Je vais créer un autre spectacle hein, et je vais travailler beaucoup avec les Twins, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors, euh, ça ne va pas être diffusé aujourd'hui, je suppose, non. mais aujourd'hui, c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire. Ça m'a toujours intéressé. Alors peut-être j'ai surfé sur la, sur la vaille, je me suis dit peut-être dans l'air du temps, mais je trouve ça très bien. Mais j'avais une approche du mentalisme, je, je voulais qu'elle soit ludique, parce que tu peux vite tomber dans, dans le côté gourou, faire enfin, croire aux gens des choses, etc. Et ce n'était pas mon cas, moi je voulais m'amuser surtout. J'aurais fait ça, j'aurais fait de la couture, j'avais envie de m'amuser sur scène, il se trouvait que j'avais de bonnes connaissances en mentalisme, je me suis dit pourquoi pas. Mais maintenant peut-être que le prochain spectacle sera plus tourné vers la magie, que je sais pas maintenant, c'est bien qu'il c'est bien que ça puisse permettre à certaines personnes d'avoir une vocation, mais le problème c'est que ça satisfait trop souvent, je pense, une curiosité un peu malsaine. Ouais, je veux savoir comment ça marche. Si c'est juste pour répondre à ce besoin là, c'est inutile. Si ça permet à des gens de devenir magicien, s'intéresser pour corroborer ce que je vous dis. Pendant des années, j'ai eu des amis comme ça qui me disaient « Ah, tu peux me montrer des tours, tu peux me montrer, je veux apprendre, je veux apprendre. » J'ai jamais montré. Et, et un copain me tannait comme ça. Et un jour, il est venu et il avait un jeu de cartes, il avait acheté. Eh bien, je lui ai montré. Parce qu'il avait fait la démarche d'acheter. C'est-à-dire qu'il voulait apprendre et pas simplement comprendre. Si c'était juste pour comprendre, ça ne m'aurait pas intéressé de lui dire « Ah non. » Si c'est juste ça, c'est bête. Ce serait juste... Euh, dénaturer notre métier et, et, et divulguer les, des, des secrets, c'est pas intéressant. Par contre, si c'est parce que les gens sont curieux pour un apprentissage, ça, c'est intéressant, voilà. Mmh. Livre. Mmh. Eh, pas facile, j'aurais dit les deux, mais pour deux choses différentes. Yann Frisch parce que c'est un pur génie, Eric Antoine parce qu'il a médiatisé notre art. Mmh. Bilis, largement. Mmh. Les Frank Twins. Mmh, sushi. Talio. Pièce. Non. <rire> C'est le même qui fait le contraire. Pièce. Euh, bah, j'ai changé. Non. Carte. Carte. Carte. Carte. Parce que j'ai pas les mains pour les pièces. Je les interstices, on voit tout. On voit tout. Tu, tu peux pas. Carte, ça va. Parce que j'ai des bonnes pommes de main, mais là, non. Non. Je vais vous présenter un tour avec. Euh... Ce qui a été le cauchemar de mon adolescence, hein. euh, c'est un rubis cube, tu connais Tiens. Alors là, je sais ce que tu dis, tu dis ah avec des petits, c'est normal, c'est un modèle chinois, voilà. Euh, Celui-ci, c'est le grand, on verra, je vais te demander de le mélanger. Tu mélanges, alors tout le monde va avoir droit à son mélange. Et pour ce temps, j'allais dire que tu peux mélanger celui-là, mais toi tu sais, tu sais déjà tu sais déjà mélanger. Toi par contre, tu vas le mettre dans ta main, tu vas mm -hmm. serrer très fort. te montrer, c'est ce que je t'explique en spectacle, comment on fait pour résoudre un cube. Donc je vais le refaire. Tu, tu sais résoudre le cube tu sais pas résoudre En fait c'est simple, ça commence très simplement. Bon, ça c'est pas le tour de magie, c'est pas extraordinaire. C'est juste pour vous montrer comment on peut résoudre un rebiscule. Maintenant, on va essayer quelque chose d'extraordinaire. Euh, Rappelle-moi ton prénom. Axel. Ça n'a pas changé, c'est bien. Alors Axel, euh, vous avez mélangé tout. toi tu l'as fait tourner, hein, bien entendu. On va essayer quelque chose. Euh, tu vas me montrer le cube, tu vas compter jusqu'à 10. Je vais essayer de mémoriser le, le, le cube. Pendant 10 secondes Pendant 10 secondes, voilà. Mais des vrais 10 secondes, je me permets. T'as combien 9. Parfait. Ok. On va essayer juste comme ceci. C'est bon, top. Ah non, non, ça devrait être bon. Attends, non, non, je dois, je dois utiliser demain. Voilà. Euh, parfait. Alors, je ne sais pas si vous aimez les mathématiques, sachez juste qu'il y a, je crois, 42 trillions de possibilités de mélange, soit 42 milliards de milliards de possibilités de mélange. Si j'ai fait une face, c'est un bon tour. Non S'il y a une face, qui correspond, c'est bien Ouais, c'est déjà pas mal. Cache ta joie, OK. Euh, on va essayer, par exemple, lève, je crois que j'ai fait celle-là, la rouge, rouge, cas du rouge, rouge, rouge. Ah, regarde. Euh, non, ça me semble pareil, non Ouais. Pas mal, ça c'est bien, ça c'est chouette. Ce qui est génial c'est ça, c'est que la deuxième aussi. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Ils sont toutes identiques, ça c'est bien. <rires> On la met dans le milieu, ici si c'est ma carte de 4, c'est que ouais. ça change de temps Et là il a taume par le milieu. Let's <mérite> <mérite> <mérite> <mérite> I think that my mind is gone.